Ça veut dire clairement que le manager de demain, ce sera probablement un manager dont le premier rôle, ce sera de travailler sur cette information, à la fois pour permettre à ses collaborateurs de capter les bonnes informations, pour leur permettre de s'alléger d'un point de vue cognitif, pour leur permettre d'en produire de qualité, pour leur permettre de faire la part des choses entre une bonne information et une mauvaise information, sans bien savoir si ce manager va intervenir comme chef d'orchestre ou s'il sera juste un facilitateur, un homme de l'ombre qui aura connecté ses collaborateurs au bon matériel, aux bons outils, aux bonnes ressources, etc.